Bonjour à de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque, je suis Babarette et je vais vous présenter aujourd'hui mon bilan du Cold Winter Challenge. Oui, un mois après qu'il se soit terminé, euh, c'est un peu en retard mais je crois que je ne suis pas la seule. Mais De toute façon, c'est pas grave, l'idée c'est de toute façon de partager des, des lectures qui ont été euh, pour la plupart très plaisantes. Alors le Cold Winter Challenge... « Cold Winter Challenge euh, » de 2022-2023, il y avait plusieurs menus, « Magie de Noël euh, »,« euh, euh, Magie de Noël »,« Hiver sombre euh, »,« Yule »,« euh, Voilà. Alors, euh, ah oui, et « la Tower. non, je, je, je me suis pas dans la catégorie, mais c'est pas grave. Alors, pour le thème Magie de Noël, le menu Magie de Noël, dans le thème Coupe de Champagne, il fallait lire une romance euh, de Noël ou quelque chose qui parlait d'amour, d'amitié ou euh, une, voilà, un livre adulte. Euh, des euh, alors, moi j'ai lu du coup Raison et sentiment de Jane Austen, donc c'était une relecture, je l'ai lu en VO. Et c'était une lecture bien plaisante, j'aime ai, beaucoup ce roman. Je trouve qu'il y a une sensibilité très particulière dans les, les descriptions des personnages. Et c'est une romance euh, bah, voilà, qui, qui a des rebondissements. Euh, et je, voilà, la manière dont euh, Jane Austen décrit la psychologie féminine de ces personnages, euh, je trouve qu'elle est très... Elle est, ben, elle, elle est très fine, voilà. Que, du coup, j'ai beaucoup aimé ce ce bouquin. Donc, euh, beaucoup connaissent l'histoire, mais euh, ah, une femme qui a euh, ses filles, euh, les filles qui veulent, euh, qui sont amoureuses, euh, mais il y a, euh, voilà, il y a des difficultés, euh, il <rire> y a des infidélités. A... Voilà. Et mais voilà, c'est très réconfortant, je trouve. J'aime beaucoup ce genre de lecture. Ensuite, pour un chant de Noël, il fallait lire un conte, une réécriture de conte ou des mythes et légendes. Enfin, moi, du coup, j'ai lu pour la première fois *Le Magicien 12 dans une version illustrée. J'étais pas très fan des dessins, mais euh, bah, j'ai bien apprécié quand même cette histoire. Euh, euh, je trouve que c'est un, comme souvent, les contes. Là, c'est un, un conte euh, qui était assez long hein, quand même, euh, mais où il y a vraiment plusieurs rebondissements. J'aime bien le fait qu'on rencontre plusieurs personnages et que chacun euh, ait sa quête et, et les quêtes s'entrecroisent et puis permettent euh, les, aux uns aux autres de céder. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Voilà, je suis bien contente d'avoir découvert le Magentien euh, XII, mieux vaut tard que jamais. Euh, pour calendrier de l'avant, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé, et eh ben, je crois que je n'ai rien lu, en tout cas je n'ai rien noté. Euh, J'ai beaucoup de mal à ne pas lire les résumés, et même spontanément quand je prends un livre, même si je sais déjà de quoi il parle, euh, je lis résumé résumés... Euh, de quatrième de couverture, avant de l'ouvrir. Donc en fait, je me, je me fais souvent euh, avoir par euh, voilà, la, la non-possibilité d'avoir une surprise. Et puis parfois, j'ai pas lu le résumé, mais euh, je le lis parce que j'ai entendu une autre bouctueuse en parler. Et bah du coup, je connais le résumé, plus ou moins. Pour le menu hiver sombre, et je me retrouve, pour le menu hiver sombre, dans euh, la catégorie Nakatomi Tower. Il fallait lire un thriller, une histoire à suspense ou une enquête. Alors là, j'ai lu euh, « Sombre avec moi » de Chris Brokmyr, qui est quelque part-là, voilà. Euh, voilà. Et donc, c'est un roman où euh, on a une femme qui travaille à l'hôpital, euh, et euh, qui, qui parle du sexisme qu'elle subit sur son blog, euh, ou son blog où elle est sous le pseudonyme. Et puis, euh, et, et puis elle se reçoit, elle reçoit des, des attaques. Et soudain, bah, tout bascule euh, suite à un drame. Et ça va vraiment très mal se passer pour elle. Donc c'est tout, c'est un voilà, c'est un thriller euh, psychologique, c'est c'est c'est intense. Et puis j'ai beaucoup aimé le côté euh, féministe de l'histoire. Euh, parce qu'il y avait vraiment cette dimension-là euh, de voilà de bah, outre la, de d'une femme qui est attaquée parce qu'elle est une femme et de tout ce qu'elle va, va faire dans sa lutte pour que euh, bah, ça change. Voilà. Ensuite, Fantôme des Noëls passés. Fantôme, Voyage temporel, Jeu avec les époques. Alors là, j'ai un tout petit peu triché. Euh, j'ai euh, lu un roman historique. J'adore le roman si si les romans historiques. Si vous suivez ma chaîne, normalement, vous le savez. Euh, J'ai lu euh, ce que j'avais prévu de lire, à savoir le deuxième tome de la duologie. Euh, le, euh, c est, c est, le deuxième tome s'appelle Le Triomphe des Lions. Ah, voilà. La, ben, la saga des Florios, Le premier tome s'appelle Les Lions de Sicile. Et le deuxième tome, regardez-moi cette magnifique couverture. Alors, on est, euh, on a la famille Florio qui, euh, voilà, qui euh, a enfin réussi euh, son ambition. Et puis là, on continue de suivre. Euh, je vais, voilà, il y a, c'est une saga avec euh, des rebondissements familiaux, des rebondissements euh, au sein de l'histoire sociale, euh, des. Euh, des conflits, des trahisons, euh, voilà, c'est euh, voilà, il y a il voilà, y a des affrontements et donc et j'ai beaucoup aimé euh, parce que c'est c'est vraiment le genre de choses que j'adore moi les voilà c'est un peu Shakespearean en gros euh, les histoires euh, les histoires familiales qui rejoignent euh, qui rejoignent euh, l'histoire euh, de de tous de, de l'humanité en fait et voilà et j'ai trouvé les personnages très bien décrits euh, voilà il y avait un vrai attachement qui pouvait se, se lier au personnage il y a une sensibilité dans l'écriture c'était très très beau et euh, voilà c'est un roman que j'ai dévoré il il m'a vraiment plu, euh, et je suis très contente d'avoir découvert cette saga, même si c'est par hasard. Euh, chez mon livraire, j'ai vu ça, je me suis dit « Oh, ça a l'air sympa !» Et bah ben oui, c'est sympa. Donc je recommande si vous aimez les romans historiques. Ensuite, pour la catégorie « Nuit du solstice euh, »,« Angoisse, horreur, créature de la nuit », euh, alors j'ai lu un roman contemporain que j'avais emprunté à la bibliothèque, c'est où je travaille, euh, ça s'appelle Vertèbre, et je vous avoue que j'ai oublié le nom de l'autrice. Euh, c'est une autrice assez jeune, à peu près mon âge, et puis euh, qui a euh, un peu repris les codes des romans chers de poule. Si vous connaissez la série, si vous avez à peu près le même âge que moi, il se peut que vous connaissiez aussi cette série de, de romans de, alors, de ça parle euh, c'est une euh, une petite fille euh, voilà, qui euh, euh, qui euh, est, euh, qui aime pas du tout être une fille déjà euh, qui est des qui vit dans un climat euh, très malsain pas terrible avec euh, des, des violences familiales euh, intrafamiliales qui s'entend pas bien avec son grand frère et qui, qui a des soucis à l'école. Et euh, elle a. Donc son père lui offre un journal intime. Euh, un journal intime d'idole. Et on va suivre euh, d'un côté euh, cette jeune fille voilà, qui écrit dans son journal. Et la mère d'un de ses amis. Et parce qu'il va se passer que un jour euh, l'ami de cette fille disparaît, et puis alors, quand il revient euh, chez lui il a une vertèbre en plus. Les médecins le regardent, ont remarquent qu'il a une vertèbre en plus, et donc la mère se pose la question de « mais j'ai pas pas remarqué avant, c'est bizarre ». Et en fait, on va voir ce que c'est que cette histoire de vertèbre en plus, et ça devient un peu dégueulasse, ça devient euh, euh, ouais, un peu anxiogène, euh, et il y a cette, ce tiraillement entre euh, cette mère qui ne peut pas supporter la, la gamine, et, euh, et puis la, la gamine en question, qui, euh, bah, qui est une gamine, hein, donc euh, bon, euh, c'est pas forcément euh, l'élève qu'on rêve d'avoir quand on est enseignant, j'imagine, hein, mais mais on, elle, est, elle est quand même touchante, donc j'ai ai bien aimé, et puis il y avait le côté horrifique qui, euh, qui m'a bien plu et qui m'a rappelé euh, ces fameux chars de poules, donc j'ai j'étais contente de, de redécouvrir ça. Effectivement, ça, il y avait de l'angoisse, de l'horreur des créatures de la nuit, oui. Ensuite, pour le menu, marcher dans la neige. Pour la catégorie Vive le vent, il fallait lire euh, un bouquin qui parle d'hiver, de pays froid et de voyage. Et là, j'ai lu Un hiver dans les glaces de Jules Verne. De ah, gens qui passent un hiver dans les glaces. Euh, on a une famille qui euh, doit accomplir une quête. Euh, voilà, c'est un peu souvent ça dans, dans les Jules Verne. Il y a un défi, et là le défi, ben, il consiste à euh, aller. Euh, alors si je me rappelle bien, euh, on, est sur, on est sur des, dans, dans, au niveau milieu des icebergs, donc euh, il y a le, au, je crois qu'on est au pôle Nord, et euh, les glaces, ben, c'est les glaces dans, dans la mer. Donc euh, c'est aussi une aventure qui est euh, passablement dangereuse et euh, voilà on va, on va voir euh, les intrigues entre les personnages et je, voilà j'avais je j'en je, ai pas un souvenir très très fin Moins de là mais euh, j'avais passé un assez bon moment parce que c'est un roman d'aventure ça il est assez il est assez court donc euh, vraiment ça se lit vite euh, ça, ça détend bien une lecture très sympa donc, globalement, j'ai passé un bon challenge, vous voyez, hein. Ensuite, pour pommes de pain, animaux, écologie et nature writing, euh, je voulais lire Cro-Blanc, et je l'ai pas lu. Pour patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Alors, moi, je suis allée sur aventure dangereuse, parce que le, le sport, c'est pas trop mon truc. Hein. En soit, je peux apprécier en faire. Mais lire des choses qui parlent de sport, ça m'ennuie un peu. Il peut y avoir des choses sympas, mais c'est pas ce que je préfère. Donc j'ai lu Les Aventuriers de l'Autre Monde de Luca di Fulvio. Fulvio. On prononcer son nom correctement ce monsieur. Voilà. Euh, Luca di Fulvio, c'est celui qui a écrit Gang de rêve, Les Prisonniers de la Liberté, euh... C'est tous ces romans historiques, Mama Roma, euh, voilà, tous ces romans historiques euh, qui se passent... Euh, bah, euh, qui se passent pas forcément tous en Italie, mais en général, euh, si ce se passe pas en Italie, c'est parce que ce sont des immigrés italiens. Euh, et... Euh, qui sont... Euh, en Outre-Atlantique. Et alors, Les Aventuriers de l'Autre-Monde, euh, il s'agit de trois enfants qui euh, vont euh, rencontrer une vieille dame qui, voilà, et on leur dit, n'allez pas au-delà de cette limite-là, n'allez pas de, n allez, n allez pas après euh, chose, un rocher ou un arbre, il faut pas aller plus loin. Évidemment, que font des enfants à qui on dit, faut pas aller là Ben, ils y vont. Euh, et puis, ils, ils, ils, ils vont rencontrer une vieille dame qui va leur parler de sa vie, et... Ils vont. mon oh chat, Et après. Et euh, donc, ils vont traverser ce. Ils vont tra traverser ce, cette limite et se retrouver dans l'autre monde. C'est un monde où tout est inversé, où euh, l'impossible devient possible. C'est un peu l'esprit aller au le pays des merveilles. Euh, mais là, ils sont trois et euh, grâce à leur qualité. Euh, immense de, de personnes formidables, de gamins formidables qu'ils sont, et eh ben euh, ils vont euh, bah, triompher de toutes ces difficultés. Et, et voilà, et moi ça m'a. Voilà, J'ai passé un très bon moment, je me suis sentie un peu en enfance. Euh, C'était sympa. Donc euh, voilà, si vous voulez lire un roman jeunesse d'aventure, euh, cette aventure est dangereuse, c'est pour ça que ça, ça colle. Euh, si vous voulez lire un roman jeunesse. Si vous voulez euh, voilà, euh, passer un bon moment, euh, eh ben euh, lisez les aventuriers de l'autre monde de Luca Di Folio. Ensuite, pour le dernier menu, c'est le menu Yule, Au Coin du Feu, Feel Good, un livre que vous avez mis enfant. Alors du coup, moi j'ai lu. Euh, alors, j'ai pas très Feel Good, mais quoi que ça peut des, ça, Il peut y en avoir des sympas. Mais j'ai voulu lire un livre que j'avais lu enfant. et euh, j'ai lu il y a un garçon dans les toilettes des filles d'anne fine euh, il y a un garçon dans l'histoire des filles dans, dans l'histoire des filles oui. dans les toilettes des filles c'est l'histoire d'un euh, gamin qui s'appelle bradley euh, et bradley bah euh, ça se passe pas bien à l'école se passe pas bien à l'école, il est pas bon en classe, il a déjà redoublé le CM1, et il va peut-être redoubler le CM2, et puis un jour on arrive un nouveau, Jeff. Et ils vont peut-être devenir copains, mais personne n'aime Bradley, personne peut blérer Bradley, et du coup, bah ça va créer des tensions. Euh... voilà. Et pourquoi ça s'appelle Il est un garçon, à une la fille Parce que ce gamin, il, il a une bêtise qu'il a jamais osé faire. Et qui rêve de faire, c'est d'aller dans les toilettes des filles. Je suis persuadée que c'est un moment merveilleux. Euh, mais voilà, il n'a jamais osé franchir le pas. Euh, bon, et Jeff, quant à lui, va se retrouver euh, par hasard dans les toilettes des filles et puis il va être totalement catastrophé d'avoir fait euh, une bêtise pareille. Et au milieu de ça, il y a Clara. Euh, Clara, la conseillère pédagogique. Qui est une personne adorable, qui a des chemises fantastiques et euh, qui en qui les enfants ont une confiance absolue et euh, parce qu'elle est formidable et qui voilà qui va vraiment aider tous ces gamins, ces deux gamins et puis et puis les autres aussi qui vont croiser sa route et c'est génial et c'est c'est le genre de choses qui voilà qui, qui donne le sourire euh, voilà, j'avais beaucoup aimé ce, ce bouquin parce que euh, ouais, c'est une sorte de gamin que, qui est pas aimé, et puis et puis finalement il y a quelqu'un qui vient l'aider et, et ça change sa vie. Et c'est. Euh, ensuite pour euh, Danse de la fédragée, euh, et ben Danse de la fédragée j'en ai lu trois. Il faut un, ouais un peu. Euh, j'aurais pu un peu disséminer mais non et moi j'ai lu ce que j'avais envie de lire et puis du coup euh, ils rentrent pas forcément dans les catégories oui mon chou alors pour donc ce la fédragé j'ai euh, il fallait lire rêve écriture onirique fantasy ou fantastique alors pour euh, ce qui est du rêve euh, j'étais plutôt dans le rêve ou l'univers onirique j'ai lu casse-noisette euh, le conte d'offman voilà ce conte très connu adapté en ballet euh, avec euh, cette petite fille qui reçoit un casse-noisette pour Noël, et puis euh, ça devient son ami, et, euh, et, puis, un, et puis le casse-noisette prend vie, et puis le triomphe des rats, enfin, un truc de... ça. Euh, voilà, c'était un beau moment, j'ai, voilà, un, un beau moment de lecture, de replonger en enfance, et où euh, on se fait un peu peur aussi, parce que ministérien, Hoffman, il fait flipper. Ensuite, euh, j'ai lu euh, « La porte bleue » d'André Brichet. Alors, c'est l'histoire euh, d'un homme qui… Euh, il a euh, la porte de sa maison, est jaune. Et un jour, euh, quelqu'un frappe à la porte et, et sa vie est différente. Et c'est comme si sa vie avait toujours été celle-là. Il y a une femme qui rentre, euh, comme si c'était son épouse avec ses enfants, comme si c'était ses enfants à lui. Mais c'est pas la femme de d'habitude, et euh, il n'a pas d'enfant. Mais là, tout paraît naturel. Et en fait, on se rend compte que il bah, y a une sorte de passage. Parce que maintenant la porte est bleue, sa porte est bleue. Et et on passe euh, d'un univers à l'autre, selon la couleur de la porte, et on sait plus ce qui est le rêve, ce qui est la réalité et, et c'est enfin, fantastique c'est un auteur euh, euh, André Vric, c'est un auteur euh, je crois qu'il est sud-africain et voilà, j'avais beaucoup aimé ce, bah, c est, c est... on est un peu dans le conte euh, un, peu... Voilà, un peu dans le rêve on sait... voilà, et on ne sait pas trop ce qu'est le rêve ou ce qu'est la réalité et c'était charmant, c'était joli j'ai ai beaucoup aimé ce bouquin et euh, j'ai lu Rêverie des Dena... euh... Emmanon. Euh... Bah, hein. Ça parle de rêverie, ça s'appelle rêverie. C'est un manga. Euh... Voilà. C'est un manga de euh, Shinji Kajio et de Kenji euh, Tsuruta. Et euh, ce... Donc, il s'agit d'une jeune fille, Emmanon. Euh, et Emmanon. Et et, et elle euh, porte la mémoire de, depuis les origines de la vie. Et, et, et parce que cette mémoire se transmet de, de mère en fille. Et, et voilà, donc elle est. C'est voilà, euh, une âme qui erre euh, et c'est extrêmement beau, elle va faire des rencontres. Euh, elle va tomber amoureuse euh, Elle va se faire des amis Mais il y a Cette mémoire qui lui pèse euh, Et Voilà on C'est plutôt de la fantaisie Effectivement Et c'est voilà, J'ai voilà, trouvé ça très beau Les dessins sont superbes Les dessins sont très très beaux Et et c'est un personnage qui qui a l'air réaliste en plus. c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce cas. Euh, et on, voilà, on est dans la rêverie. Pas du tout. Enfin, c'est pas la rêverie, mais on est euh, dans le fantaisie, un peu SF. Et moi qui lis assez peu ce genre de choses, euh, j'ai quand même passé un super moment. Donc euh, je vous recommande... Si vous appréciez les mangas, et en fait même si vous appréciez pas forcément les mangas, mais que vous aimez euh, ce qui est un peu onirique, et même si vous aimez ni l'un ni l'autre en soi, essayez parce que vous allez, allez peut-être être surpris. Moi je me suis laissé surprendre, et ça me fait bien. Euh, ensuite pour euh, la catégorie iceberg, secret, secret famille, mystère. Je voulais lire un roman qui s'appelle « Un jour viendra », je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas du tout fini, pourtant il était sympa, mais, euh, mais euh, je le reprendrai plus tard. Et euh, pour la catégorie « Reine des neiges euh, », une histoire de femme de pouvoir, de féminisme, de sorcière, euh, je voulais lire « Ce qu'elles disent » et « Zaïda », et euh, je n'ai pas lu « Ce qu'elles disent », mais j'ai lu la BD « Podhomme de Hubert et les Enzymes. Est-ce que c'était bien? Oh là là! Euh, je savais juste au départ que c'était une, une jeune fille qui, euh, pour euh, avant de se marier, euh, elle, sa, sa tante lui propose une peau d'homme. Ok, une peau? La peau de, de Lorenzo. Et alors, parce qu'on est en on est, je crois qu'on est à Florence, euh, dans euh, au début milieu du 16e siècle et voilà, je ne savais que ça. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que euh, en fait, elle va se rapprocher des hommes euh, en, étant en, en, en passant pour un homme. Et elle va faire des découvertes particulières sur, euh, sur son futur époux. Mais euh, à côté de ça, il y a aussi toute une réflexion sur... Euh, sur la religion et l'emprise de la religion, parce que le frère de cette jeune femme, est, euh, il, alors il, est, il est prêtre, inquisiteur et puis, euh, puis c'est un emmerdeur, et un, et un, et, euh, un lâche misogyne, qui martyrise les, les femmes, qui est un, un pseudo-dévot euh, insupportable. Et donc il y a aussi toute cette critique de cette partie-là euh, de l'histoire, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu il y avait ce... parce qu'il n'y avait pas seulement le côté j'ai été très surprise des, des enchaînements qui se sont déroulés parce que euh, il s'agissait pas seulement euh, de d'une euh, transformation de déguisement euh, de c'est pas c'est pas ça c'est pas tout à fait ça c'est vraiment toute une réflexion sur euh, ben L'amour, la, fémi la féminité, la masculinité, le rapport au corps. Le... Et euh, bah, ce que c'est que la misogynie. Et, et puis euh, vivre heureux en ménage, est-ce que c'est possible C'est C'était bien sympa, j'ai apprécié, j'ai apprécié. Et enfin, euh, et là c'est mon coup de cœur. Euh... Alors, j'ai lu Zaïda, de Anne Cuneo. Et c'est un roman, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'ai lu ce bouquin, euh, c'est l'histoire d'une de... femme médecin euh, qui a commencé ses études fin 19 e euh, en Italie. Euh, enfin non, elle a fait ses études en Suisse, mais elle a exercé beaucoup en Italie. Elle est euh, anglaise au départ. Enfin elle est anglaise, mais elle a plusieurs. Enfin, elle vit en Angleterre, mais son père est, est italien. Bon. Et, et voyage entre plusieurs pays quand même et euh, Zaïda, euh, c'est une femme extraordinaire qui euh, qui a une vie mouvementée euh, j'ai adoré euh, dès le départ sa rencontre avec euh, celui qui va devenir son son premier époux et c'est c'est formidable c'est c'est foisonnant, euh, il lui arrive énormément de choses et puis elle, elle, est, elle est forte, elle est tellement forte, elle se relève chaque fois et puis elle vit euh, des moments terribles dans, dans sa vie, elle, elle, elle est parsemée de deuil, il euh, y a, la description, de, y a voilà, la description de ce qui va arriver avec ses enfants, euh, et puis il euh, y a la montée du fascisme aussi, euh, qu'elle va, euh, qu va vivre de près. Euh, c'est extraordinaire. Elle a, elle a, cette vie est extraordinaire et surtout, ce qui, ce qui est encore plus magnifique, c'est que c'est inspiré de l'histoire vraie. Alors, c'est un, un collage de, des histoires de, si j'ai bien compris, de deux femmes. Mais. Waouh, voilà, je ne pouvais plus le lâcher, je pouvais plus le lâcher, et pourtant, c'est une bricasse, euh, je l'ai fini assez rapidement, mais voilà, parce que je ne pouvais pas le lâcher, il était trop bien. Euh, donc, bilan de ce Cold Winter euh, Challenge, euh, bilan, mais ultra positif, mais... Euh... Merci l'enluminé d'avoir illuminé mon hiver parce que grâce à toi, j ai, j ai, enfin, je les aurais peut-être lu quand même, hein, je pense, mais, mais ça me donne des, ça donne des idées de lecture. Donc euh, voilà, j'ai passé un super Cold Winter Challenge, j'ai adoré tout ce que j'ai lu. Et, et euh, j'espère que vous, si vous avez participé à ce challenge, vous avez aussi euh, passé, eu de, de belles lectures. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Euh, écoutez, d'ici de... à la prochaine fois, euh, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.